m'assois là? Oui. De pied. -de. Ok. Il y a aussi sur les lieux à 16h et je rencontre un guide qui nous expliquera comment la maison était gérée et comment les trafics étaient effectués à l'époque nous commençons par une visite de la maison ainsi que de ses sous-sols tout le bas de la maison fait des caves de 1,50 m à peu près de hauteur le bas où la cave était les aux esclaves C'était alors comme les dimensions des cales des bateaux. Les disaient en ce moment-là que les esclaves apprenaient d'ores et déjà à partir de la cave cette façon dont ils devaient se tenir dans le bateau pendant le voyage. Et je saute Non, humain non, là, Allez-y, allez-y. Là Oui. je compatible où d'autres, pouvaient accéder. Ça avait pas assez d'espace oh Oui, parce qu'à ce moment, il faut comprendre qu'il n'y a pas trop d'espace ici. Dans la cave, les prisonniers se couchaient au sol, impossible de se lever. Ils étaient allongés en permanence, sans matelas, bien évidemment, ni couverture, ni rien, enchaînés comme des prisonniers. et ce qui est marrant, pendant la nuit, la maigrière faisait le choix de quelques femmes d'esclaves pour s'en abuser ici et là dans le champ respectif. Mais pendant ce temps, est ce qu'il allait chercher les esclaves ils allaient les chercher depuis l'Est, le Nord du Tour. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à partir de la localité de Chamba, Sukodé, Atakpame, Dantje et Tadou, ils prenaient le reste dans la vallée du Monon, à côté d'Alero ici, pour les regrouper après dans ce marché nommé de Et là-bas, ils faisaient les échanges commerciaux avant de faire venir les esclaves ici. Mais arrivé, il les faisait passer par ces vêtements d'en bas pour les uns, pour les mmh. autres, vous pouvez voir par là. Et les esclaves allaient à quatre pattes pour accéder à la cave. Dans la cave, une fois arrivé, il restait assis accoupé, couché, des jours et des semaines en attendant l'arrivée du bateau. Et quand le bateau est arrivé, c'est Dieu de faire sortir pour aller prendre le dernier bain, dénommé bain rituel de purification. Autour d'un puits appelé 14 ou puits des enchaînes. Et là-bas, ils ont mis à les esclaves parce ce qu'ils fassent cette fois la marche autour du puits. C'était un rituel. Utiliser contre ces esclaves, afin qu'ils ne soient pas en mesure de se rappeler le chemin de la maison. Okay. Et tout là-bas, c'est là, là-bas c'est là... là où De l'autre côté, c'est une sortie un ou? Aussi. Voilà donc là donc là c'est pas couvert mais ici c'était couvert et il restait ici par exemple. Et vous voyez ici, il y a une petite sortie. Alors pourquoi ce nom de porto Seguro Les marchands portugais qui étaient venus s'installer ici en ce moment là pour leurs activités commerciales se sont sentis selon eux dans un arbre de fête. Pourquoi ils avaient attribué ce nom qui voudrait dire port sûr ou port de sécurité et si on revient maintenant au bâtiment donc voici l'architecture dénommée style afro-brésilien, rez-de-chaussée c'est à dire le haut, c'était réservé aux négriers. c'est hallucinant en fait de voir ça en vrai encore dans cette chambre se trouve son fauteuil, son armoire et le coffre-fort pour des raisons de sécurité, il nous est interdit de rentrer dans la chambre. Elle n'a pas été rénovée depuis plus d'une dizaine d'années et les normes de sécurité n'y sont donc pas respectées. Donc ils ont essayé de trouver des fonds pour rénover cette maison, pour en faire un musée, parce que ça, ça fait quand même partie du patrimoine togolais, et pour que ce soit vraiment un endroit à, à, à visiter pour les touristes et des choses comme ça. Mais voilà, ça demande de l'argent et pour le moment, il n'y a, y a personne, il n'y a aucune, je sais pas, association, société, qui a accepté d'aider. Et c'est quand même hallucinant quand on sait que ça fait partie, c'est quand même l'une des plus grosses parts de l'histoire du Togo. Et même de, de l'Afrique en général. Oui, patrimoine mondial, c'est important. Et c'est fou de se dire qu'on euh, n'a pas trouvé un seul sponsor qui puisse aider à rénover cet endroit pour qu'on puisse en faire quelque chose... Euh, qui soit mieux tenu et tout Mais bon. par exemple c'est les chaînes non c'était ici c'était ici oui vous euh, enchaînés dans ça oui, non non non, non c'était les chaînes d'ancrage des, des chaînes bateaux l'ancrage des bateaux qui les amenaient. ok et ça c'est des photos qui datent de l'époque même c'est ça oui ok ça va pas tant changer Durant mon séjour à Lomé, je suis tombée par hasard sur une galerie d'art qui exposait des perles qui ont été échangées contre des esclaves à l'époque. Ces autres perles également étaient échangées contre de l'or. C'est où ici <rire> ah, dit non. Merci! Où est-ce dans l'eau? Je me yo! Yo! C'est la conceptu? Ouais, c'est la conceptu. Parce qu'avec toujours Regardez, ils font des des voitures en bois comme ça. C'est grave bien. Ah, c'est comme ça que vous commencez à faire la voiture? Oui, c'est comme ça ça commence. Okay. Avant on va péser, on va mettre le rouge. Ça, c'est une de cheveux aussi. Ça, c'est une citroën. Une citroën. Donc, en plus, ils font les marques de manière spécifique. Ça, c'est une citroën. <rire> c'est pas n'importe quoi, juste comme ça. <rire> <rire> <médiaire> Coucou. Je vais à Coucou.